Bonjour mes amis abonnés et aux nouveaux membres la TCI que vous allez entendre est une demande que j'y ai faite aujourd'hui à mon guide spirituel je lui demande s'il si peut me donner son nom et là j'entends Joseph puis je lui demande comment je peux m'améliorer dans les contacts vous allez entendre des réponses surprenantes et très claires je remercie mon guide le jour avant je demandais si Dieu m'entendait quand je lui parlais et une voix me murmure il t'aime bonne écoute. Merci de partager la vidéo si vous avez aimé et de vous abonner, Tiana. Merci, j'ai entendu. Comment tu t'appelles, mon Comment tu t'appelles, mon Comment tu t'appelles, mon Comment tu t'appelles, c'est 16. 16. pas 16. 16. pas est-ce que tu m'entends quand je parle T'a non. Est-ce que tu m'entends quand je parle T'a non. Merci, j't'entends du. Merci, j't'entends du. Merci, j't'entends du. bien. bon. Quand j'y entends ira de suite après, j'entends une drôle de voix qui dit encore une fois aboissez, et la deuxième fois que j'entends cet ordre-là, comme s'il si disait à un chien d'aboyer, c'est bizarre quand même. Et puis je lui dis au revoir et bisous, et j'entends de suite bisous. Oui. Ah, oh. oui. ah, oh. La voix qui suit c'est quand je demande si Dieu m'entend quand je lui parle un murmure me dit. Il t'aimait écoutez bien c'est très bas j'ai fait cette TCI avec Pas et GoPro pour changer un peu.